Bonjour à tous, très très content de vous retrouver, surtout pour une telle nouvelle, c'est une grande grande joie. Le samedi 24 juillet, je refaisais une exploration pour savoir sur nos lignes de temps si le recouvrement des mers sur les terres aurait lieu. Et le dimanche 25, je recevais l'info contraire, mais directement, comme une avalanche d'infos. En fait, nous avons réussi à changer notre ligne de temps. Les soubresauts de la mer qui devaient faire passer les mers sur la terre n'auront finalement pas lieu. L'élan des cœurs purs fait son œuvre merveilleuse. Notre âme collective est en train de surmonter l'influence de l'ombre. Euh, le meilleur des alignements se forme un pas après l'autre. Et Concernant aussi, en tout cas pour l'instant, euh, l'arrêt du champ électromagnétique, de notre terre et qui devait figer notre soleil pendant un moment et avoir d'autres conséquences et eh bien là aussi on a un changement tu vois que c'est un changement donc fondamental global, c'est énorme et donc là L'information que j'ai eue, c'est que ça, c'est toujours sur notre ligne de temps, mais dans beaucoup plus longtemps. C'est pas avant 137 ans terrestres maintenant, au jour et au moment où je te parle. Donc comme je l'ai toujours affirmé, les lignes de temps changent et nous avons un immense pouvoir sur elles. C'était indispensable d'avoir certaines infos pour pouvoir travailler sur les lignes de temps et faire en sorte qu'elles changent, Voilà, que s'évanouisse tout ce qui vient de l'ombre de la disharmonie afin de nourrir fondamentalement et très consciemment et être vraiment conscient que c'était important parce que ça c'est entre nos mains étant donné que nous ne formons qu'un avec l'ensemble de notre ligne de temps, espace-temps et toutes les dimensions ce que nous faisons ici et maintenant à chaque instant a ses conséquences sur absolument tout voilà il est très important maintenant que nous reconnaissions cela que nous commencions à comprendre vraiment ce que nous sommes comment ça fonctionne et dans quelle interaction, euh, euh, avec quelles conséquences à ce fonctionnement interactivement sur l'ensemble de, de ce qui nous arrive, voilà, à tous. Donc c'est donc bien l'ensemble des consciences qui s'éveillent à l'évidence naturelle de la voix du cœur et qui s'alignent un pas après l'autre, qui forgent un nouveau présent pour un nouvel avenir. Et donc il ne s'agit surtout pas de se reposer sur ses lauriers. Il faut bien comprendre, il s'agit de diffuser la bonne parole, c'est-à-dire de la voix royale du cœur, tout simplement. Hein il s'agit de continuer chacun là où nous sommes, dans chaque corps de métier, chaque lieu de notre terre, à nous rallier au cœur vrai en chaque pensée, chaque geste chaque parole et donc dans chacun de nos alignements ce faisant nous devenons conscients de ce que nous sommes nous le respectons nous le mettons en pratique voilà et nous prenons petit à petit possession de nous-mêmes, de nos capacités et de leurs conséquences, mais dans le cœur, par le cœur et pour le cœur, et donc ce qui fait qu'alors nous incarnons le meilleur, mais nous le faisons donc consciemment, volontairement, parce que nous connaissons ce béaba et nous le mettons en pratique, je le répète, et donc afin de continuer d'adoucir notre grande temps de transition. Et pour que nous continuions à, ce que, à nourrir cette ligne de temps, pour qu'elle soit de plus en plus belle, hein, et, bien, et pour chacun, il est nécessaire donc d'offrir le meilleur de tout son cœur. Et ne dit-on pas que le mieux est prêché par l'exemple. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'alignement et en particulier du grand alignement, voilà ce que nous sommes amenés à tous connaître et pratiquer aussi pour ceux qui s'intéressent à ça, justement à la magie de la création, ce que nous sommes, comment ça fonctionne, eh bien n'hésite pas sous cette vidéo. Tu as l'URL active de mon blog, auchandamour.canalblog.com. Toutes les vidéos sous cette vidéo. Euh, toutes les informations sous cette vidéo. Il y a des formations gratuites et une offre de suivi pour t'aider à t'aligner au meilleur. Voilà. Donc, je vous embrasse tous, je vous aime, je vous félicite tous pour vos efforts, votre endurance, votre capacité de résilience et de don vrai de vous-même pour le meilleur. Persévérons encore et encore jusqu'à ce que toute disharmonie s'évanouisse, ainsi que toute cause de tristesse, de souffrance et de maladie, vers une existence radieuse, joyeuse, de paix et d'amour. Voilà, je vous embrasse, je vous aime, je vous fais un gros hug, j'envoie un gros hug aussi partout, à tous et dans toute l'âme collective dans l'espace et dans le temps, parce qu'elle en a besoin, n'hésite pas, faites-en autant, et faites-en tous autant, chaque jour, voilà, et n'oubliez pas de bénir pour toutes les bénédictions, justement, que vous recevez chaque jour, il n'y a pas de petites bénédictions, tout cela vous rapproche de ce que vous êtes, et dans un, dans, de, de, de l'unification consciente, hein, de la mise en état d'union consciente, avec l'ensemble, et à chaque instant, et pour le meilleur, voilà, merci, gros bisous